Bonjour, dans cette séquence, on va voir le framework de test SUnit, en pharo, qui permet d'écrire des tests unitaires, comme on, va, comme on va le voir. Donc, un framework de test, ça sert à supporter le développement agile. Donc, euh, l'idée, c'est de faire du développement incrémental et de tester euh, régulièrement son code pour voir si, quand on l'a modifié, on n'a pas cassé une propriété ou un invariant quelque part dans le code. Donc, l'idée, c'est d'être préparé au changement. Donc, on écrit des tests et ensuite, on modifie son code. Et puis on va, on va être capable de réexécuter les tests pour voir si on n'a pas cassé ou modifié quelque chose qu'il n'aurait pas fallu. Donc avoir des tests automatisés, c'est extrêmement important pour supporter ce style de programmation. Donc le framework S-Unit, c'est un framework qui est spécialisé pour l'écriture de tests, qui en facilite l'écriture. Donc il est composé de quatre classes, il est vraiment très simple. Originellement il a été développé par, par Ken Beck et il a été euh, l'inspiration de nombreux frameworks de tests dans d'autres langages, hein, comme JUnit comme par exemple. Donc un test, qu'est-ce que c'est quand on écrit un test, on effectue trois étapes. Première étape, on met en place un contexte. Par exemple, je crée un set vide. Deuxième étape, je crée un stimulus, ici. Donc j'essaye d'insérer deux fois un élément dans le, dans le set que je viens de créer. Et troisième étape, je teste le résultat que j'obtiens. C'est-à-dire, je m'attends à ce que le set ne contienne qu'un seul élément, car je vous rappelle, un objet set ne peut contenir qu'une seule fois un élément, on ne peut pas le contenir deux fois, et donc je teste le résultat en espérant que l'invariant n'est pas cassé. Donc je vous montre l'exemple. Pour écrire un test, donc il faut que j'écrive une sous-classe de test case. en l'occurrence ici je l'appelle test testSetTestCase, c'est pour tester les sets. Je définis une méthode qui s'appelle testAdd, donc on verra que toutes les méthodes commencent par test, et puis je mets en place le contexte, je crée une instance de la classe set qui est vide, j'ajoute deux éléments, deux fois le même élément, je dans, dans tente d'ajouter deux fois cet élément dans mon, dans mon ensemble, donc deux fois l'élément 5, ici et ici. Et in fine, je teste, donc là j'ai un check, donc j'utilise la méthode assert pour ça, où je regarde que la taille de mon set est bien 1, que j'ai bien réussi à ajouter qu'une seule fois l'élément. Donc je peux lancer le test grâce à cette, euh, grâce à cette expression, et donc, mon test sera vert si l'invariant, si le assert, si l'expression qui est passée ici est vraie. Donc, toutes les méthodes qui commencent par la chaîne de caractères test, en fait, sont des, représentent un test et seront automatiquement exécutées par l'outil de, de test runner. Euh, on verra que tous les, tous les résultats, donc toute l'exécution des méthodes test, produit un résultat. Ce résultat, ils sont agrégés tous et ils sont agrégés au sein d'un objet instance de la classe testResult. Donc, je vous donne un autre exemple. Donc, dans cet exemple, on a bien une méthode de test. Hein. Elle commence, son nom commence par test en minuscule. Donc, ici, c'est le nom de cette méthode. Donc, euh, Adjacent runs squeeze equal attributes are merged. Donc, on a le contexte ici qui est posé. On a créé un objet. Ici, on a un stimuli. On a tenté d'envoyer le message addlast times à cet objet trois fois avec une première fois des paramètres qui sont ici et une deuxième fois les mêmes paramètres en deuxième fois et troisième fois et on teste in fine ici c'est le check que cet élément contient et eh bien de taille 2 D'accord? donc on n'a pas pu ajouter plusieurs fois le même élément de façon adjacente donc dans les tests, l'exécution d'un test il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se produire il y a un cas de figure qui correspond à ce qu'on appelle une failure c'est à dire c'est une des assertions un invariant qu'on pense est vrai, qui devrait être vrai, qui est faux. Dans ce cas-là, le, le test, on dit qui qu qu contient une faillure. C'est-à-dire, c'est un problème qui est anticipé. On s'attendait à, à ce que potentiellement ce test, ce, ce, cette erreur, soit présente. Et ensuite, une erreur, donc une erreur, c'est une condition qu'on n'a même pas testée. En fait, c'est quelque chose qui se produit, une, par exemple, une exception qui est levée, etc., auquel on s'attendait même pas au moment de l'écriture du test. Donc, c'est deux cas bien distincts. Donc, comment est-ce qu'on fait dans un, dans un test lorsqu'on veut tester que euh, un bout de code lève une exception Par exemple, je veux tester que cette new remove 1, donc ce bout de code, va lever l'exception not found. Puisque si je fais cette new, c'est forcément un ensemble vide, donc j'essaye de retirer un élément d'un ensemble vide, ça n'a pas de sens, donc ça va lever une exception not found. Donc dans mon test, j'utilise should raise. Donc je passe un bloc. Donc, au moment de l'évaluation de bloc, si une exception est levée et que l'exception, c'est bien not found, alors le test sera vert, sera OK. Je peux aussi tester l'inverse, tester qu'un morceau de code ne lève pas d'exception. Donc ici, j'utilise la méthode self shouldn't raise. Donc, ce morceau de code ne doit pas lever l'exception not found. On peut, au moment de l'écriture de, de plusieurs tests, quand on en écrit plein, se rendre compte qu'on a des, des doublons, en fait, au moment de l'écriture du contexte du test. Par exemple, ici, j'écris un autre test pour les, pour les sets, un test occurrence, et on voit qu'ici, dans le contexte, je vais recréer encore un nouveau set vide. Et à chaque fois que je vais écrire des tests pour un set, ben, je vais à chaque fois faire set new au début dans le contexte. Donc ce qu'on aimerait, c'est ne pas répéter à chaque fois cette ligne dans tous nos tests. Et pour ne pas avoir à les, à les répéter, pour pouvoir factoriser ça euh, quelque part ailleurs, ben, on a une solution. La solution en SUnit, c'est d'utiliser les méthodes setup, pour factoriser toutes les initialisations avant l'exécution d'un test. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'exécution d'un test, juste avant qu'un test, donc une méthode qui commence par la chaîne test soit exécutée, on va déclencher l'exécution de la méthode setup, pour poser le contexte une bonne fois. On va réaliser pendant le test les stimuli et le check, les assertions, et à la fin de l'exécution, à la fin de l'exécution du test, qu'il ait échoué ou pas d'ailleurs, on va exécuter la méthode Teardown qui va permettre de faire le nettoyage de toutes les ressources qui devraient être libérées par exemple. Donc si on regarde en fait l'exécution de plusieurs méthodes de test, c'est facile. On va avoir l'exécution de Setup, une première méthode test qui est exécutée ici, l'exécution de Teardown pour nettoyer, une nouvelle exécution de Setup, l'exécution d'un nouveau test, Teardown, Setup, l'exécution d'un test et Teardown. Donc ça nous permet de factoriser la mise en place du contexte et le nettoyage des ressources dans deux méthodes particulières, Setup et Teardown. Donc à quoi ça ressemble Donc Par exemple, dans notre exemple, si je prends le set test case, je peux en mettre en place, définir la méthode Setup, dans laquelle j'écris empty égale SetNew. Donc empty devient une variable d'instance de la classe SetTestCase. Et puis dans mon test, dans ma méthode de test, je peux directement utiliser la variable d'instance, empty, qui a été correctement initialisée, puisque... Avant l'exécution de la méthode test occurrence, la méthode setup a été exécutée. Donc, si on regarde l'organisation le, le, euh, des classes au sein du, du cœur de SUnit, en fait, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de classes, il y en a quatre. Donc, un, un test case. c'est ni plus ni moins qu'un test qui vérifie que certaines conditions sont vraies dans un contexte de données. Donc, un test case, il a euh, une méthode setup, une méthode teardown. Et puis un ensemble de méthodes test. Donc ça sera, on écrira à nous tout le temps des sous-classes de la classe test case. Ces test case en fait, sont agrégés dans une test suite, dans une suite de, de, de, de tests. Et on peut euh, lancer l'exécution d'une suite complète. Quand on lance l'exécution d'une suite, on obtient un résultat. Et ce résultat est une instance de testResult ici, qui nous dit combien de tests euh, ont passé. Euh, combien de tests ont été exécutés, combien de tests ont potentiellement euh, euh, rencontré des failures et des erreurs. Et on a aussi la notion de, de test ressource euh, qui permet d'agréger des, des, des ressources, de définir des ressources pour tout un test suite. Donc le test case, comme je disais, ça représente un test. Donc c'est une méthode qui commence par test définie sur une sous-classe de test case. Une test suite, c'est un groupe de tests. Donc c'est toutes les méthodes test case définies euh, dans une classe, voire plusieurs classes. Et puis un test résulte, ça va être un résultat de l'exécution de, de plusieurs tests. Donc une ressource, c'est un objet euh, qui va permettre euh, d'initialiser un ensemble de ressources euh, qui sont coûteuses à initialiser en temps normal et qu'on veut initialiser qu'une seule fois pour un ensemble de tests. Donc on, on met en place une test ressource, on l'initialise une fois, on exécute plein de tests et ensuite on pourra la libérer à la fin. Donc, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est euh, comment est-ce que vous pouvez écrire des tests. Donc, écrire des tests, c'est extrêmement simple. Il suffit d'écrire une sous-classe de la classe TestCase, définir des méthodes sur celle ci qui commencent par test, et puis à l'intérieur, mettre en place un contexte, envoyer des stimuli et tester les assertions qui devraient être vraies. Et on veut réutiliser les contextes. Donc, pour réutiliser les contextes à travers plusieurs méthodes test, on les factorise dans une méthode Setup, par exemple. Donc, en résumé, dans cette séquence, on a vu le framework de test S-Unit, qui est euh, extrêmement simple à utiliser et extrêmement efficace pour mettre en place du développement agile. Donc, je vous encourage vivement à l'utiliser. Définir des tests, c'est extrêmement facile. Et le gros avantage, c'est qu'on peut exécuter, une fois qu'on l'a écrit une fois, on peut exécuter des millions de fois le même test. Et c'est extrêmement pratique pour être sûr que son code fonctionne encore. Même si on a modifié des choses et qu'il y a des effets de bord qui se sont produits, on peut les détecter si on a été assez couvrant dans les tests qu'on a écrits. Donc on peut aller plus loin sur, sur l'écriture de tests en utilisant d'autres frameworks, typiquement des frameworks de mock comme BabyMock, etc., etc., pour avoir d'autres styles de, de, de, de tests ou d'écriture de, de tests. Euh, je vous encourage donc à, à utiliser de nombreux tests et à écrire de nombreux tests dans vos programmes.